Depuis 4h30 du matin, je cherche Corax. Et hier soir aussi, toute la nuit, j'ai cherché jusqu'à 3h du matin. Je sais qu'il va revenir. Mais je ne sais pas où il est. Je suis quand même assez curieux. J'ai fouillé tout le village, derrière, devant, les toits, les machins. Je trouve rien, j'entends rien. Ma plus grande crainte, c'est les humains. Corax Corax Corax Cette fois tu sais pas où il est. Il est là où C'est toi là Corax Viens Viens toi là Je sais pas. Eh bah oui, c'est lui. Mais non Putain, il m'a largué ce pigeon là, con putain de pigeon. Bonjour. Ah bah il est revenu. Il est revenu de là-haut. Je sais pas où t'étais mon grand. Viens mon Viens ma mon... grand. Mon... Comment, mon grand, t'étais où Oh là là, t'as passé la nuit dehors. Qu'est-ce que t'as fait, t'étais où oh, Je te grand. Mais oui, je t'ai cherché partout. Ouais, je suis pas dormi de la nuit. Ouais. T'étais où Je me demande bien où t'étais, toi. Qu'est-ce que t'as fait cette nuit Hein Qu'est-ce que t'as fait cette nuit C'est vrai, tout ça. Ouais, ouais, oui, ouais. Ouais. Ouais. Ouais. ouais, ouais. Je sais pas où il était. Dans un arbre voisin ou sur un bâtiment voisin. Tu l'as mérité la plume. Tiens, prends-la. Voilà. Très bien. Vas-y. On l'a cherché ensemble, là. Moumous elle la cherché avec moi, oh, la petite mousse. est-ce que ça te fait chier qu'ils sont revenus Bon ben, petit déj. <rire> donc il est revenu à 5h55, 5h55 du matin, lui il se réveille, moi je t'ai levé à 4h 30 je suis là. petit déj ou pas Allez hop, petit déj. allez viens C'est bizarre, mais toute cette nuit, pendant que je cherchais Corax, oui, j'étais pas inquiet. Pas tout à fait inquiet, mais plutôt curieux de savoir où il était. encore si tu me retires le, le truc du thé oh ah, ça va gicler. attention un thé s'il vous plaît voilà merci ah Il est un petit Il y a un poil dans mon pastis. Oh, je suis content que tu sois revenu toi. Oh. Ouais. Pas les yeux, pas les yeux, pas les yeux. C'est que le rose n'existe pas. Spécial dédicace pour Poya. ah. ah, ah, ah, ah, ah, ah. On est mercredi.